À l'Assemblée nationale, les premiers projets de loi de cette session budgétaire commencent à être adoptés. C'était le cas ce samedi de la loi des règlements 2021 qui venait à arrêter le montant définitif des dépenses et des recettes de l'État en présentant le résultat financier qui en a découlé au cours de l'année budgétaire 2021. Après le rapport de la Commission des finances et du budget, il s'est agi pour le ministre Louis-Paul Motazé de défendre le dit projet de loi au cours d'une plénière. Que votre gouvernement se présente à la représentation nationale afin d'obtenir une autorisation lui permettant d'adapter la mercuriale à la réalité. De ce qu'on a appris, que c'est grave là-bas sur les lignes 94-65 alors j'aimerais vous entendre sur ces deux questions Monsieur le ministre des Finances Face aux questions et aux préoccupations des députés Louis-Paul Moutazé a clairement expliqué Les concours de ce projet de loi Vous le savez, honorable député C'est vous ici qui votez les budgets Chapitre par chapitre Chapitre 1, président Chapitre 2, service attaché à la présidence Chapitre 20, ministère, chapitre 22 Etc, etc, etc C'est-à-dire les ressources Allouées à chacun de ces départements. Chacun des départements a des ressources, son chapitre. Il se fait seulement qu'il y a des dépenses qui ne peuvent pas être affectées à un chapitre particulier. Après le collectif de juin 2021 qui établissait le nouveau budget de la République du Cameroun en emploi et en ressources à 5 480,4 milliards de francs CFA, les ressources qui ont été réalisées s'élevaient à 5 milliards de francs CFA, soit 94,4%, et les emplois, quant à eux, ont été exécutés à hauteur de 5264,4 milliards de francs CFA, soit 96% de ce qui était prévu. Il est important de rappeler ici que le déficit budgétaire initialement prévu à 3,2% du PIB a finalement atteint 3,4% pour une somme estimée à 846,6 milliards de francs CFA. La loi de règlement ainsi adoptée prend le chemin du Sénat pour le même exercice dans le cadre de la navette parlementaire.